C'est un peu triste comme endroit. Je crois que je préférais encore celui d'hier. Je sais que tu n'aimes pas quand on aborde ce sujet, mais un jour, il va bien falloir que j'aie mon mot à dire sur ce genre de décision. Ou au moins en avoir l'illusion. Non, je suis pas en colère. Simplement, je ne sais pas, j'aimerais bien être prise en considération. Voilà, c'est tout. Par exemple, j'aimerais bien que tu continues à m'écouter quand je te parle. Bon, laisse tomber. Alors, voyons ce qu'on a là. Qui es-tu, jeune inconnu A priori, quelqu'un d'assez rangé C'en est presque rasoir. Qu'est-ce que tu fais là, toi propriétaire n'est peut-être pas si ordonné que ça, après tout. Je suis... surprise. Oui. Tiens, et c'est ça. Juste pour voir. Surprenant. Je te dis surprenant, et toi, tu... fais un effort pour une fois Non Merci. Bon... Tu vois, je crois qu'on a affaire à quelqu'un d'assez solitaire. Ça peut être très compliqué, les gens solitaires. J'aimerais qu'on prenne un peu plus notre temps. J'aimerais qu'on tombe juste, tu comprends Il faut que tu réalises la violence de ce qu'on fait. Une fois que c'est posé, nous, on s'en va, on passe à autre chose. Mais eux, ils doivent vivre avec. Parfois toute une vie. Alors, celui-là, je ne veux pas le rater, d'accord on va faire les choses ble... non! Écoute-moi bon sang. J'ai dit qu'on devait prendre notre temps. Arrête! Tu fais n'importe quoi!